De nouvelles modifications viennent d'arriver sur le PTR sur 9.1 concernant l'équilibrage des classes Entre autres, on a un buff monstrueux au niveau du chasseur survie, du guerrier arme dans cette vidéo On va voir toutes les nouveautés, tous les trucs frais, enfin, tous les trucs qui viennent d'arriver sur le PTR concernant l'équilibrage des classes C'est parti, c'est maintenant dans un premier temps, on a le décassant. Le décassant basique, simple, il se prend 6% de dégâts en plus et de healing en plus. Up du décassant, c'est assez logique. Mine de rien, il a besoin de tanker un petit peu plus. Euh, les dernières modifs, genre de 10% de mitigation passive, euh, l'ont énormément aidé. Ça devient un bon tank. C'est vraiment un bon tank, il y a l'AMZ, etc. Juste, effectivement, il y a certaines limites, genre euh, quand il est bas stuff ou quand il veut faire des traits ou de clés. Vu qu'il ne peut pas faire mon kite, il a besoin de pouvoir faire des gros dégâts et du gros healing. Et c'est vrai qu'en termes de dégâts, euh, il est un petit peu en dessous du. Donc honnêtement, complètement logique de mettre un petit up au niveau du JDK100, donc ça fait grave plaisir. C'est pas documenté ici, mais il va y avoir un nouveau talent d'honneur sur euh, le DH. Tiens, d'ailleurs, si je vais te le rechercher, c'est Glimps. On va faire WoHead. Je, te... je te montre la démarche, comme ça tu pourras faire également si tu veux. Data database. Donc tu vas dans WoHead database. Touk, touk, touk. Il y a un truc qui s'appelle database. Tu cherches spells. Et euh, le truc juste là, tu cliques juste là-dessus, ça devrait marcher. Hop a partir de là, ça arrive sur une page qui est la base de Wed. Et dedans, t'as plein de petites infos. Et par exemple, si on tape Glimpse, si on a de la chance, on aura des infos sur le nouveau talent d'honneur. Let's go Ok, ok, ok, c'est parti. Bon, il y a, y a celui-là, qui était déjà annoncé depuis longtemps, donc ça m'étonne qu'ils le remettent maintenant, qui fait que ta retraite vengeresse te fait limiter aux effets de contrôle, réduit les dégâts que tu subis de 75% jusqu'à ce que tu atterrisses. Ça, c'est un nouveau truc de 9 points. Et apparemment j'en vois un autre, alors à voir, hein, qui fait que tu gagnes automatiquement Blur pendant 3 secondes après que tu utilises ta, ta retraite vengeresse. Bon je sais pas trop, je sais pas trop, honnêtement euh, je crois que c'est juste celui-là qui va arriver, on n'en sait pas beaucoup plus. En tout cas, c'est une des annonces qu'il y avait, donc euh, voilà, je te l'ai dit. En, on n'a rien d'autre de plus au niveau du DH, au niveau du druide. il euh, y a eu le texte qui a été rechangé sur Allkin Adept, rien de changé. Grove Protection, le truc qui fait que tu fais une zone dans laquelle tes alliés euh, subissent des dégâts réduits de 40%, la grosse, euh, le gros dôme. En fait, hein, du druid euh, tank c'est pendant 8 secondes enfin c'était pas précisé à durer mais ça n'a pas changé on a le texte de Celestial Spirits qui a été euh, remis à jour pareil pour kindred Affinity on a... Le truc des Necrolords, par contre, le légendaire de la congrégation de Necrolord qui a bien été up, Adaptive Swarm a désormais 60% de chance de se split en deux swarms à chaque fois que ça, se, ça jump. Et on a également un autre effet au niveau de, euh, du 20 tir. Donc ça fait en sorte que à chaque fois que Ravenous Frenzy est appliqué, sa, est sa durée est augmentée de 0,2 secondes. Donc pour rappel, c'est le gros burst de 3 minutes qui te, file, euh, qui te file du crit et compagnie. Additionnel, euh, de façon additionnelle, tu gagnes des stacks de Sinful Hysteria à chaque fois que Ravenous Frenzy tu gagnes des stacks d'hystérie équivalent au nombre de stacks de Frenzy ah ok au nombre de stacks de Frenzy que t'as eu et du coup tes dégâts et soins sont augmentés de 2% et à de 1% qui se stack jusqu'à 5 fois donc en fait t'as Ravenous Frenzy et quand ça se termine t'as également Sinful Hysteria qui va se stacker un peu de la même façon basé sur ta Ravenous Frenzy donc ça te fait encore un burst de 5 secondes de plus à la fin a ce que ça a donné, honnêtement, c'est vraiment pas mal, hein, c'est vraiment pas mal le truc Ventir. Donc, avoir euh, en sim ce que ça peut donner, parce que mine de rien, la progression Ventir est pas si nulle, ça s'aligne bien avec l'incarne, ça s'aligne bien avec le roi de la jungle. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner en vrai en sim tout ça. Au niveau du chasseur, donc là on a des buffs monstrueux enfin, ah, monstrueux, avec des limets mais des gros buffs quand même, hein, c'est énorme, ça aurait été sur deux classes, ça aurait été énorme Au niveau de, du hunt survie, raptor strike, ça passe de 100 à 115%, mongoose bite de 90 à 103%, donc là on a quand même deux gros up au niveau du, euh, du, spé, euh, du spé survie alors, de là à décrocher une place en raid, non, bon, il n'y a toujours pas de raid utility, etc., les places sont chères encore à l'heure actuelle, mais par contre, euh, déjà, ça lui donne un meilleur spot, hein, et, voilà, si tu es dans une guilde un petit peu plus basse où tu arrives à jouer survie, bah tant mieux, et sinon, en même plus, bon, juste à frappe du Raptor, ça changera pas grand chose, mais ça reste jouable, et en PvP, par contre, ça reste un bon up, parce que c'est quand même une bonne spé pour PvP, mine de rien. même si c'est pas top tier actuellement, ça reste une bonne spé du chasseur pour PvP. Euh, on a Willing Arrow, donc le truc, ça c'est le pouvoir que tu as quand tu as l'arc de Sylvanas, c'est le nouveau pouvoir que tu débloques. Ils ont drastiquement nerfé les dégâts dessus. Bon, euh, on va attendre qu'ils réussissent à équilibrer ça, mais voilà, c'est la nouvelle compétence. Ils l'ont nerfé parce que c'était trop de dégâts. Au niveau du mage, désormais Ice Wall, ça va coûter 8% de base de la mana au lieu de rien, bon, je pense pas que ça changera grand chose, c'est le nouveau talent d'honneur, hein, c'est le mur d'Anivia euh, du mage Frost, donc le mur que tu peux mettre, euh, qui peut se casser, que tu peux casser toi-même, etc. En H-PAL, au niveau du PVP, ils ont augmenté de la lumière sacrée, donc Holy Light C'est passé de 1 à 1,2 en PVP Multiplayer, ce qui le rend vraiment fort, parce que c'est vrai que bah, du coup c'est un truc que tu, tu utilises quand même pas mal, mine de rien, pour éco la mana, etc. en PVP, et, et bah ben c'est plutôt sexy, donc euh, ça fait plaisir, petit up sur le h voilà ils se sont dit tiens le h on va l'appeler. Euh, ensuite tu as également une modification au niveau du talent d'honneur Darkest Before Dawn, euh, toutes les 5 secondes les soins de ton prochain Light of Dawn, sont, donc de lumière de l'aube, sont augmentés de 20%, avant c'était 10% et ce stack avance jusque 10 fois, désormais c'est 5 fois, donc c'est vachement mieux parce que tu vas pouvoir le stacker plus vite, et c'est plus efficace. Divide Faveur, donc là un talent d'honneur qui est ultra joué, qui est très très fort qui fait que ton prochain euh, Lumière Sacrée ou euh, Flashlight euh, est augmenté de 50% se casse 30% plus vite et, ne peut pas, et tu peux pas être interrompu donc tu toutes les 30 secondes, truc que tu utilises basiquement au cooldown en arène hein, c'est passer de, de 100 à 50% ce qui est pas surprenant parce que c'était vrai que c'était très fort et, et tout le temps sélectionné quasiment on a Light Grace qui augmente euh, les soins faits par Holy Light de 15% avant c'était 50% et au D-Light, euh, donc tu me resacrer, réduit également les dégâts que la cible reçoit, avant c'était 5% pendant 8 secondes, ce stack jusque 3 fois désormais c'est 15% pendant 5 secondes donc ça dure pendant moins longtemps, la mitigation de base est plus forte quand tu viens de le faire donc il va peut-être avoir des rota comme ça où tu vas être plus tenté d'utiliser pour mitiger des dégâts qui vont arriver, par contre du coup euh, ok, l'augmentation est quand même beaucoup plus faible, mais t'as reçu un up là-dessus, donc c'est censé compenser ce talent d'honneur quoi, et également t'as le talent d'honneur en palprot, luminescence qui fait que, avant, quand tu quand tu es soigné par un allié Tu gagnes... Euh, tu es également soigné, etc. Donc, ça, c'est un talent d'honneur qui fait que quand tu es soigné, ça marche en raid et en prot. Et ça, c'est très très fort en RBG. Ça va également soigner tes potes. Donc, en gros, 20% de tous les 5 sursauts, ils vont être propagés sur tes potes. C'est très très fort en RBG. Et c'est une des raisons pour lesquelles pas est aussi fort en RBG, outre les dégâts débiles. Euh, Debile, dans un sens, ça fait très très mal. Voilà, c'est pas dans le sens la classe ne devrait pas taper. Enfin, peut-être un peu moins quand même, mais bon. Euh, quand tu es soigné par un allié, les, euh, les alliés qui sont dans ton aura. Gagne 5% de dégâts supplémentaires et soins pendant 5 secondes. Ouais, c'est quand même beaucoup plus faible, hein. <rire> c'est quand même beaucoup plus faible, à voir si ça sera pris ou pas en RPG, mais c'est vrai que l'ancienne version était vraiment excellente en RPG. Hein. Après, t'as tellement de bons talents d'honneur, on parlerait de ça, c'est hallucinant. Et également, tes modifications au niveau du raid sur le talent d'honneur aura of reconning qui fait que quand tes potes font des critiques, tu gagnes des stacks, et à 50 stacks, euh, tu gagnes 250% de dégâts et tu as critique, et euh, ça t'active également tes ailes pendant une durée. Et là, désormais, ça, ils ont changé le texte, tu, euh, ton prochain swing il va gagner 200 et pas 250% de dégâts et le reste ça n'a pas bougé donc euh, bon légère modification à ce niveau là un petit peu moins de dégâts mais bon, pas grand chose non plus et juridiction donc augmente la portée de ton marteau de justice de 10, de 10 mètres avant et désormais ça augmente la, por euh, la portée de blade of justice également donc de ton épée de justice en plus de ton marteau de 10 yards et le radius de divine storm Ouh là là mon RPG mon pote le radius donc la, la largeur de divine storm qui a augmenter de 4 yards donc de 4 4 mètres, oh, ça peut faire très mal hein. les, les grosses tempêtes divines là les tempêtes divines du coup qui vont taper large en zone avec portée qui augmente etc ça peut être un très bon talent également pour RBG à hein. voir ce que ça peut donner ensuite Venkim et se passer de zéro charge à une charge ok au niveau du prêtre alors là là attention ouais, ouais, euh, voilà il y a moyen qui sont un petit peu chagrin. c'était quasiment sûr qu'ils allaient y retoucher mais bon bah, ils, ils ont décidé d'y retoucher donc c'est parti donc il y a également euh, le talent d'honneur. Il hein. e prouve Mass Dispel, qui fait en sorte que Mass Dispel a son cooldown réduit de 15 secondes et son coût en mana est réduit de 30%. Désormais, le, euh, Mass Dispel a son cooldown qui est réduit de 15 secondes, toujours, et son temps de cast est réduit de 1 seconde. Ah, c'est pas mal, hein. Ah, le temps de cast réduit d'une seconde Imagine la vitesse à laquelle tu vas pouvoir dépop les bulles des HP et les blocs. Avant, tu devais pré-shot, hein, tu castais, t'attendais, non, ok, tu recastes... Non, toujours pas. Tu recasses... Toujours pas. Alors que là, tu vas pouvoir bourriner. Il met... Hop Miss Ok, c'est un talent d'honneur, mais ça peut être très fort, hein, suivant les situations. Ça peut être très fort, hein, euh, contre pas mal de trucs. Parce que euh, Miss Dispel c'est fort. Hein. En PvP. Et Puis même en PvP. Peut... Euh, ensuite, Devouring Plague. Donc, ta place dévorante, donc ta façon de dump, hein, ta ressource principale, tes dégâts, la... une de tes principales sources de dégâts, hein, on va pas se mentir. Passe de 65% spell power à 53%. Ça, c'est un nerf énorme, ça c'est, ça c'est, euh, je te casse des dents SP 1 hein. ça ce qu'ils veulent dire là dessus c'est euh, le mono du SP, euh, tu vas te calmer mon pote hein euh, ouais là c'est gros nerf hein, c'est... Ensuite ils ont augmenté euh, les dégâts que tu vas mettre sur Vampiring Touch et sur ton mode douleur, donc en gros ce qu'ils veulent faire c'est rendre le SP meilleur en multi Multi-doting, en multi-cleave, en spread cleave, même si on peut dire, et un peu moins fort en mono. Donc euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté les dégâts des dots. Donc effectivement, sur les situations de spread cleave où tu as 2-3 cibles, euh, tu devrais t'en sortir avec plus de dégâts, mais en mono, tu t'en sortiras avec moins de dégâts. Grosso modo, hein, c'est la direction dans laquelle ils veulent aller pour euh, faire en sorte que tes dots fassent un peu plus mal. Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, tes dots, c'est un peu une blague. Et tu peux faire des excellents dégâts, mais c'est vraiment pas tes dots qui vont faire le plus gros des dégâts. D'ailleurs, tiens, si on veut mater rapidement... Alors que pourtant, on a pas beaucoup des dots, avec hein, quand même une petite dot à la base. Hein. Mais si on veut mater, par exemple, tu as regarder ça, All-Star DPS. Ok, on va checker les prêtres. Euh être prêt, prête prêt. de toute façon on va retrouver plein hein, parce que euh, c'est très très fort il y en a beaucoup donc euh, voilà un gearing destroyer 9k4 Un 9k4 bordel avec shadow flame prisme mon dieu okay. bref 9k4 euh, 9k4 hein, du coup ah non c'est 5 king pardon oulala là là, je dis n'importe quoi euh... Au oh, 8K6 quand même, hein, 8K6 quand même hein, à l'aise hein le petit simple, donc euh, avec Paris Shadowflame Prism d'ailleurs. Bon il a reçu des pays, tout ça, mais bon, whatever. Si tu regardes ses dégâts avec son petit 8K6 euh, constant. Donc sa première source de dégâts, de loin, c'est sa peste dévorante. Évidemment, c'est Sergisaphon, Eclat, et compagnie, et compagnie, et puis c'est ta principale façon de dumper tes ressources. Donc c'est logique que ça représente, mais c'est 30%, les DOTs, tu vois, là, c'est 5 à 6% en mono, c'est ridicule. Donc, on va pas se mentir, ça va être un nerf, ça c'est un nerf conséquent du SP en mono, et c'est même un nerf, d'ailleurs, conséquent du SP tout court. Effectivement, en multi, tu vas quand même faire plus mal, donc c'est pour faire en sorte que les DOTs fassent plus mal. Mais on va pas se mentir, ça, ça, ça casse, rien que pour moi avec cette modif là, il devient équivalent avec le voleur assassinat, <coughs> mais il est plus désormais la meilleure classe en mode On a également un nerf assez conséquent de Shadowflame Prism, alors évidemment c'est pris dans toutes les situations, donc c'était pas le but initial. Très bonne légendaire, hein, celle sur le pet, qui fait des dégâts de zone, etc., qui se va EP ep sur les derniers pages, sur 9.05, qui passe de 225 à 190 de spell power. J'ai du mal à me représenter exactement ce que ça peut donner Je pense que c'est pas déconnant comme ratio Vu qu'elle est très jouée et qu'il y, y a besoin que ce soit équilibré Par contre, ils ont également nerfé Talbadar Et ça, ça me surprend un peu Parce que je le trouvais pas si forte que ça Bon, il l'a pas nerfé de beaucoup Mais en gros, euh, ton attaque mentale fait 60% de dégâts supplémentaires Désormais, c'est 55% si t'as les 3 dots sur la cible Donc, euh, ils ont nerfé également les légendaires du SP Donc, SP a pris une claque euh, Il a pris une claque vénère hein, Parce qu'entre ça, ça, le nerf là-dessus euh... Ça fait beaucoup. Mais bon, on pouvait s'y attendre que euh, SP se reprenne des, des tarifs de la part de Blizzard, vu qu'ils domine assez bien le mono cible, le game du mono cible, et que ça les dérange. Euh, Qu'il y ait une telle inégalité. Si on prend par exemple toutes les stats là, boum boum boum, on prend par exemple Dévoreur, un hein, bureau spur mono. Effectivement, SP est quand même loin devant tout le monde. Voilà, Il est quand même assez loin devant tout le monde, donc c'est pas surprenant. Mais je comprends que si tu joues SP, vu que t'as quasiment que le mono, parce que sur les autres phases, bah, bah, forcément t'es derrière. Si on peut mater des boss comme. Euh... Bah, hein, c'est le Légion, hein, qui est vraiment un mauvais fight pour SP, tu vois, il est au fond. Donc euh, bon, en même temps, si on te retire là où t'es fort, euh, ouais, je comprends que ça va chier, quoi. Je comprends que tu sois, tu sois pas très sûr d'accord. Hein, Ensuite, du coup, on a au niveau des pouvoirs d'anima. Euh, on s'en fiche, voilà, je vais passer les pouvoirs d'anima. Et on a également un nerf du conduit qui fait en sorte que ton dispel de la magie, euh, tes dispels et masses dispels mass dispel coûtent moins de mana. Avant c'était 20%, désormais c'est 15% qu'ils ont nerfé hein, légèrement. C'est vrai que c'était un très bon conduit que tu pouvais prendre en raid et compagnie. Ça a été nerfé, est-ce que c'est légitime ou pas Honnêtement, j'en sais rien. Euh... Mais du coup, par exemple, à l'heure actuelle, là où t'as 30%, tu passes à 22,5, donc ça coûte quand même Ça coûte quand même euh, moins cher, mais c'est vrai que c'est quand même moins qu'avant. Après, en soi, est-ce que ça suffit Je pense que ça suffit. Est-ce que tu puisses tenir à dispel les fights euh, qui sont importants et puisses faire ton dispel Après, prête, c'est vrai que ça bouffe bien la mana, donc... Euh... Donc à voir ce que ça peut donner, mais ça me semble pas ultra déconnant, après, est-ce que c'était pété, je pense pas pour autant, donc... Est-ce qu'il y a besoin de faire une modif, je suis pas, vraiment pas, euh, pas sûr non plus, quoi. Au niveau des chamans, talent d'honneur, au niveau de l'élème, ils ont retiré le talent d'honneur qui faisait en sorte que tu pouvais augmenter ton maelstrom de 50, et il y a un nouveau truc, et ça, ça, ça, ça, ça régale, moi j'adore ce genre de conneries, parce que ça me donne trop envie de faire du pvp sur euh, 9.1, là. Static Fil Totem, c'est un nouveau talent d'honneur, et ça c'est encore un peu dans le genre du mur de glace, du nouveau truc des démos et tout, c'est vraiment excellent. Invoque un totem qui a 5% de tes points de vie à l'emplacement que tu cibles pendant 6 secondes. Il va former un circuit d'électricité que les ennemis ne peuvent pas traverser, t'as tout propre mur. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de détester, de voir ce que ça à quoi ça ressemble. Et au niveau du démo, alors une des, qu ils ont envie de, une des classes qu'ils ont envie de plus toucher, hein, je pense que t'as déjà dû remarquer. Graine de corruption, passe de 40% à 50% de spell power, boum Et voilà, de la graine de corruption, donc ça fait plaisir aux joueurs de même plus, et sur certains fights multi, évidemment. On a Shadow Rift euh, qui... a euh, son texte qui a été changé, hein. le truc où euh, tu fais TP les gens sur ton propre TP en talent d'honneur, bon bah voilà, c'est tout. Talent ou spécialisation C'est-à-dire que là, on l'a base le, le Dark Lair qui, euh, qui est à 2 minutes euh, si j'ai bien compris, c'est énervé, hein, parce que du coup ça veut dire que tu peux perdre toutes les deux minutes avec Misery désormais sans prendre le talent. C'est-à-dire que tu passes plus sur les, sur les 3 minutes, mais sur les, sur les 2 minutes. C'est que je suis pas sûr que ce soit bien ça, mais ça m'a l'air d'être ça quand même. Hein. Et au niveau du coup des conduits de puissance, ce qui fait plaisir, hein, parce qu'ils ont trop nerf le l'afli hein, sur le 9.1, donc il faut qu'il up. Hein, euh, ça peut être vraiment une des solutions pour le remonter le petit Laffly. Euh, Golden Brace, de puissance l'efficacité de Shadow Embrace est augmentée de 33%, blablabla, bla bla bla bla. désormais ça a changé, ça fait en sorte que ton Drindam ou ton Shadow Bolt, mais bon on va pas se mentir tu joues quasiment que Drindam dans toutes les situations à part dans certains cas en PvP, mais tu, tu caches jamais en fait des, des Shadow Bolt en démo off ou où c'est très très rare, ça fait désormais donc 20% sur Drindam de dégâts augmentés par effet de DOT que tu as actif sur la cible, donc là tu vas mettre des Drindam du futur si tu prends ce conduit de puissance ça, tu peux l'augmenter du coup de 120, 140%, si tu mets toutes tes DOT hein, si tu mets, euh, si tu mets euh, ton, ton des failles, si tu mets ta corruption, si tu mets uh, ton drain de, de vie, si tu mets uh, ton agonie, si tu mets... Singularité fantomatique, exactement, hanté, uh, etc, donc bon, enfin T qui n'est pas une date d'ailleurs. Mais bon bref, du coup tu pourras faire des gros uh, drain d'âme, uh, mais par contre t'as plus Shadow Brace. Ce qui, ce qui fait assez mal au cœur quand même. Donc à voir ce que ça va donner, là franchement j'ai besoin de voir des sims, j'ai besoin de voir ça en action, juste comme ça là, savoir si t'augmentes ton drain d'âme, ça suffit et tout. Ah ouais, non, 7%, ouais, ouais, donc euh, si tu l'up de 100%, tu passes à 15%, mais du coup, tu plus Shadow Brace. Ça fait que ton, euh, ton drain d'âme est ou euh, Shadow Bolt, si tu joues Shadow Bolt, et on t'applique Shadow Brace qui augmente les dégâts que tu fais sur la cible de 3% pendant 12 secondes, qui se stackent jusque 3 fois. Et donc ça, euh, t'as le conduit également dessus, donc euh, quand tu prends euh, ce mari là-dessus, hop, hop, hop, hop, tu prends le petit démo, hop, on prend lui, Boum Tu regardes les conduits L'efficacité de Shadow race est augmentée de 33% Donc ça il l'ont retiré Et mis de rien bah, c'est ultra pratique parce ça tous tes dégâts sur la cible C'est un truc que tu maintiens, c'est un truc fort, c'est vraiment un très très bon conduit quoi. Et du coup ils l'ont euh, changé pour augmenter la, la, la, la, la dame qui représente, bah, comme tu l'as vu, au final, pas tant de partie que ça du DPS, donc euh, on verra ce que ça donne. Allez, écoutez, euh, pour l'instant, je suis plutôt mitigé vers le bas, vous êtes modif, mais bon. Ils ont réaugmenté les dégâts de la corruption, ce qui est assez logique, hein, il faut qu'ils augmentent les dégâts des dots, hein, s'ils ont trop nerfé à côté, donc s'ils veulent le rendre plus multi et garant très très fort, genre top 1 spread cleave, pourquoi pas. Honnêtement, en fait, on peut très bien dire, ok, Affli euh, top 1 spread cleave, ça l'est même déjà, même probablement à l'heure actuelle, hein, sur... Euh, sur euh, là, si tu fais un boss avec trois cibles séparées... C'est très probablement Affli toujours le meilleur, même à l'état actuel sur le PTR avec tous les nerfs sur exas et magnifiques et tout ça. Donc après, si tu veux vraiment enfaser ça, pourquoi pas Là également, la corruption, du coup, c'est ce que tu spreads avec la graine de corruption et compagnie, donc en même plus et tout, ça pourra te faire un peu plus mal. Mais euh, bon, il y a sûrement, sûrement besoin de payer encore plus la corruption parce qu'en l'état, le pauvre démo Affli, euh, c'est pas c'est pas ouf. Hein. Ils ont retiré complètement Shadow Embrace. Ah oui, d'accord, ouais. Donc ils ont retiré complètement le truc qui faisait que tu mettais un debuff que tu devais en plus maintenir et t'as un petit côté sympa à devoir le maintenir, qui fait que tu augmentes tes dégâts faits sur la cible de 3% pendant cette seconde, le fameux Shadow Embrace que je vais montrer là, où t'avais également le conduit dessus, euh, qui se stack jusque 3 fois, donc tu augmenté tes dégâts sur la cible de 9% et encore plus avec Shadow Embrace, ils l'ont retiré complètement. Ils sont durs avec le démo afti Bah après, attendons, on va avoir d'autres modifs, ils vont sûrement re up d'autres trucs. Parce que là, clairement, on veut juste faire. Euh, je tape un peu la corruption, uh, poteau en échange et uh, ton grand il peut faire plus mal avec ce conduit. Je uh... <rire> <J'sais> pas. Je <rire> suis pas gros accueil, hein. Je suis pas gros accueil, hein c'est très bonne speed raid, hein. Ils ont monté Destru, uh, voilà. Peut-être qu'on jouera Destru, mais. Uh... Et c'est incroyable en raid, mais ça m'étonne qu'ils le laissent au BC ça, honnêtement. Là, là c'est dur, vraiment. Les patchs consécutives qu'ils mettent, ça me semble vraiment trop dur dessus, hein. Je te laisse me dire ce que t'en penses en commentaire, évidemment. Et Dark Pact, par contre, qui a été encore monté. Alors moi, j'adore ce sort, on a un peu plaisir. Hein. Mais pas de sacrificiel, il me de cooldown, tu sacrifier une partie de THP pour te faire un shield monstrueux. Je trouve ça super sexy, parce qu'en raid, c'est un peu comme ton propre spirituel, tu peux te manquer des compétences de malade avec ça, c'est vraiment trop cool. Et ils ont augmenté de 3,8 à 5, donc ce qui donne de plus en plus une vraie alternative à la suction d'âme, et ça, c'est vraiment cool. Et ensuite on a Guerrier, et ça oh, on vous dit qu'est-ce que ça régale enfin! Parce que c'est la sphère, elle est vraiment trop drôle, elle est marrante à jouer, elle est agréable, t'as des grosses phases d'exec, enfin, vraiment c'est trop bien de jouer Guerrier Armand. Mais... Enfin, voilà, c'est marrant, surtout en raid, hein, c'est une bonne sphère de raid, en PvP également, en PvP c'est incroyable, hein, c'est la classe que j'ai plus joué en PvP cette saison, en armes. Bref, euh, ça concerne que le PvE. Euh, pour la plupart des trucs, mais pas tous Bon bref, du coup On a Mastery Deep Wands, Qui fait que ta blindstorm, euh, influe, etc, etc. Enfin, En gros, ton, ta, ma ta maîtrise Ça fait que tu utilises frappe mortelle Tu utilises tempête de lame, tu utilises ravageur Tu, tu fais euh, blessure profonde dans la cible Qui fait que tu vas faire, la faire saigner Et qui fait que tu augmentes tes dégâts sur la cible C'est passé sur un ratio de 60 à 72% Bam Donc tu vas faire plus mal enseignement dessus, c'est gratos, c'est cadeau Frappe mortelle, passe de 144% à 158% de dégâts C'est gratos aussi, euh, par contre en PVP Du coup ça a été nerf en comparaison De toute façon à ce que ça bouge pas en gros Mais ça reste un énorme up, vraiment Un très très bon up pour le PVE Et ça ça régale, et on a également surpuissance euh, Qui a été augmentée, qui passe de 91% à 100% et qui du coup va faire plus mal. Donc en gros tes sorts principaux euh, en dehors de l'exec. Mais en gros, euh, ta maîtrise, ta frappe mortelle et surpuissance. Donc euh, quasiment toute ta rota d'épée, ça déjà hein, la plupart des touches que tu fais ont été EP. Et ça, ça régale parce que du coup, tu peux jouer des trucs vraiment sexy sur, euh, bah, par exemple, à l'heure actuelle, t'es même pas obligé de jouer Ventir, tu peux très bien jouer Fae. Tiens, tiens, tu on va mater rapidement là. Boum on va prendre les mecs. Les guerriers armes bah, parce que quasiment euh, bah, tous les guerriers sont passés en faillé parce que c'est beaucoup plus fort en même plus c'est beaucoup plus fort en Fury, c'est beaucoup plus fort en mono, etc. Bref, du coup, t'as de moins en moins de 20 tirs et donc, en gros, il euh, y avait le problématique que armes, dire, euh, si t'es pas 20 tirs, c'était naze. Et déjà, en étant 20 dire c'est pas incroyable, bon, bah, voilà, on va se mentir. Mais désormais, vu qu'il y a pas mal de mecs qui sont passés faillés, ils ont également cherché un petit peu l'opsie, et surtout, il y a des nouvelles légendaires sur 9.05 qui ont été EP, dont Enduring Blow, qui fait que, tu vois, ils rivalisent, les mecs, ils rivalisent, en termes de dégâts entre 20 tiers et faillés, entre 20 tiers et faillés sur quasi tous les boss, tu vois, mais même en allèle, euh, là, t'as le mec qui, par exemple, le premier, il a eu deux pays, le deuxième, il en a eu une, mais qu'ils sont à 80 dégâts de différence Donc c'est que dalle, voilà, c'est que dalle le nombre de dégâts de différence Et du coup, lui, en étant faillé Il joue Undering Blow Qui fait que ta frappe mortelle a 25% de chance D'appliquer frappe du colosse sur ta cible Donc entre autres, ce que tu vas faire C'est que tu vas jouer le truc qui fait que frappe mortelle A des chances de refaire frappe mortelle Alors je suis en live, putain, ça me donne envie C'est peut-être vraiment envie de jouer euh, guerrier sur la prochaine extension euh, C'est trop marrant de jouer à un donné. Bon bref, du coup, qu'est-ce qu'ils font Frappe mortelle Première en dégâts, let's go, dab, dab, dab. Ok, donc frappe mortelle en étant faillé avec un blow et tout, c'est un truc qui deal. Voilà, c'est pas c'est pas qu'on dame 50% de tes dégâts, c'est frappe mortelle, c'est no joke, c'est fort ce truc, bordel. Euh, donc t'as qui va être un petit peu augmenté et, et également, et du coup, ton overpower qui fait quand même 11%. Donc là, c'est quand même un bon up sur le guy arm. Est-ce que ça suffira Honnêtement, vu que ça peut scale de ouf cette classe que le critique c'est énorme. Euh, et qu'il a hâte, ça marche ultra bien aussi il y, y a peut-être moyen que ça revienne bien et ça ferait grave plaisir bon, moi je suis content, voilà, content d'avoir un option de guerrier je pense que t'as compris l'idée euh, et ensuite, ils ont changé le level requis pour débloquer le talent le talent PVP d'honneur sur le War Fury qui permet de faire une Mortal Strike like en PVP quand tu fais saccager qui passe du niveau 20 à 36 ça, euh, voilà, très important, très important cette modif Évidemment. Donc je te laisse là-dessus. C'est la fin de cette petite vidéo qui réclame les modifs. Donc je te laisse me dire évidemment l'habituel. Tout ce que tu en as pensé en commentaire, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, voilà. Ça, ça ne coûte rien. Tu peux te désabonner à tout moment. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite.